Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Stage et nous allons parler aujourd'hui de Kiddy sur Game Boy. le Un des premiers Kiddy je crois qu'il a existé avant sur euh, des consoles intérieures. Je me rappelle plus du tout. Il me semble l'avoir déjà vu. Mais là nous parlerons de celui sur Game Boy, euh, qui est sorti bien avant, hein, celui qui s'appelle Kiddy Carus euh, que vous connaissez peut-être grâce à la pub qu'il y a eu autour. Donc là c'est Kiddy of Might and Monsters. Myth and Monsters. Ouais, y Allez, c'est parti! Donc, ça se présente en noir et blanc hein, sur la Game Boy euh, normale, la Game Boy Nintendo, pas la Game Boy Color. Euh, je me souviens plus s'il y a des couleurs sur la Game Boy Color. Je ne pense pas, non, non, c'est en noir et blanc. Donc, euh, donc le but de Kilikaru, c'est de. Euh, J'ai envie de dire, il euh, n'y a pas vraiment de but, c'est une histoire où on atterrit. Euh, faudrait, faudrait lire le, le début, il y, y a eu des monstres en gros. Euh, typique hein, il y a des monstres, on, on est un gentil, faut tuer les monstres, euh, arriver jusqu'à la fin. À ce que j'ai compris, il y, a, il y a trois items à récupérer. Euh. Donc euh, la dernière fois que j'ai joué, je l'ai terminé. À la fin, on a un gros boss de fou qui, qui fait euh, deux fois la taille de l'écran, je crois. Euh, D'ailleurs, ils avaient un peu abusé sur le sur le mob. Et euh, le but en lui-même, euh... ouais voilà, c'était de battre les méchants, ouais. de, de taper, de, de, de, de tuer les monstres, de, de récupérer les items, quoi. Et voilà. Donc, <rire> continuons. Donc vous voyez, ça se présente assez, euh, basiquement. On a, on a des, un petit peu de vie de temps en temps euh, sur le passage. Là, c'était de la vie qu'on a ramassé. Donc on a des salles où c'est que... Euh, par exemple, là, on a des on a des pochettes secrètes, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des petits marteaux, il y a des petits cœurs pour... Hein. Les petits cœurs, c'est ce l'argent, hein. La barre de vie est juste en dessous là-haut à gauche mais, euh, mais les petits cœurs c'est de l'argent. Donc on va aller voilà. Le but c'est de d'en de, percer un maximum avant de trouver ce petit verre de terre là qui, qui efface tous les autres. Et une fois qu'on sort, on peut plus re-rentrer. Hop là, hop là, donc les, les, les petites les boules blanches là ça fait mal, faut pas les toucher. Les petits les petits oursins là, enfin les sortes de toiles d'araignée sur les côtés des, des plateformes aussi. Sur les nuages. Nous sommes un ange, on est un ange. Euh, arrive c'est un ange, une sorte de petit ange avec un arc. Voilà, ça c'est une sorte de shop. Donc avec, avec des cœurs, on achète. Donc regardez, hop, je prends le milieu parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter la, la clé ou la, ou la bouteille. Je ne sais, euh, je, donc je ne connais absolument pas l'utilité, faudrait regarder le bouquin. La clé, euh, franchement, je ne sais pas. Voilà, et on arrive déjà à la fin du premier niveau. Très simple pour le premier niveau de du stage. Allez, on sauvegarde. On peut continuer sans sauvegarder, mais bon, ce serait, ce serait complètement débile. J'ai envie de vous dire. Euh... Parce que à l'époque, quand même, c'était sur Game Boy. Donc, euh... sur Game Boy, vous vous déteniez. Si vous n'avez pas sauvegardé, euh... voilà quoi. C'est comme toutes les consoles. Euh... Je vois pas l'utilité de ne pas sauvegarder. Ouais, donc ça c'est des salles où c'est qu'on tue les chauves-souris. C'est plutôt simple si on bouge pas, mais là j'ai fait en... un peu la flemme d'attendre. Normalement si vous restez un... à l'endroit en bas, comme ça, vous pouvez tous les tuer les uns après les autres. Voilà, et on récupère les cœurs qui nous donnent 5... Cinq... qui nous donnent 5 cœurs. Normalement si je reste comme ça, je devrais toucher au bout d'un moment, mais bon. J'ai pas envie d'attendre. De... Allez, on continue. Hop, les petits monstres qui sortent de, de la boîte magique, là. Je me rappelle, il y a une époque où c'est que je m'amusais à, à essayer d'avoir le maximum de cœur. Bon, en fait, je tuais, les, je tuais les monstres qui sortaient. Et j'ai passé des heures. Ici, c'est Hot Spring. Ça, c'est pour... Euh, voilà, c'est pour recharger la vie en entier. Donc le but, hein, ça va être de monter tout en haut. Hein. La sortie est toujours tout en haut, donc nous on est en bas, on monte, on monte. Ça sert à rien d'aller sur les côtés puisque le, le décor se répète euh, infiniment. Et, euh, vous allez retomber sur la même chose en allant de gauche à droite, vous retomberez tout le temps, tout le temps sur la même chose. Le, le même niveau, euh, avec les mêmes choses. Je sais pas comment ils ont fait, voilà. Alors lui, il faut le cuire. Ah Il nous donne un gros père. Et Tous ces petits là, hop, hop, hop. Est dommage, c'est que ça donne pas de la vie ces coeurs Il faut vraiment être dans la dans la salle, voilà. Un petit cœur sympa. Encore un petit cœur. Ah raté. elle ah, peut vraiment être n'importe où. Euh, normalement, bah, il est toujours au même endroit. Fait. Ça peut être intéressant de, de refaire le niveau. Alors ça, ça transforme les monstres en petit marteau, petit Hop. Donc ça donne Je crois que ça donne des points ces pips. C'est plus sûr. Alors ça c'est un bain mais ça, faut, pas, faut pas aller dedans sinon on va de la vie. Pareil les blocs là, on, on doit pouvoir faire quelque chose avec. Le bloc noir. Voilà on va déjà arriver à. Euh... là faudrait que je puisse casser le bloc. Ah mais je crois bien que c'est avec les petits marteaux Ah, il a perdu son costume, il s'est envolé au ciel. Donc il me ramène à la dernière endroit où je suis sorti, je crois. Ah non. Hop là. On continue, hein. On reste encore de vie, ouais, la de toute façon. On va essayer d'aller en haut, on y était presque tout à l'heure. Hop. Hop, hop. Ah, c'est quoi je me fais avoir on va attendre la plateforme donc il est tout simple ce jeu franchement il euh, n'y a pas à se casser la tête après un peu plus quand même parce que vous, vous, vous verrez des monstres un peu hein. si vous continuez dans les niveaux euh, plus vous montez évidemment et plus les hein, plus les niveaux sont compliqués donc là, euh, là ça va c'est ouais, vraiment euh, c'est vraiment simple ça, araignée, ça hop les petits monstres là, qui apparaissent au sol qui nous envoient de ah hop là cette fois mourir voilà on finira le deuxième niveau là dessus et donc ce sera tout pour Kidicarus un hein, peu plus que ça ouais oui donc euh... donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même même si elle était pas très longue pas très instructive c'est un, un vieux jeu c'est vrai mais euh, j'ai tellement joué quand j'étais gamin que, que je voulais la faire franchement et euh, donc si ça peut vous intéresser euh, vous pouvez les trouver sur euh... grâce au logiciel euh, d'émulation vous pourrez sûrement le retrouver euh... Et puis voilà, je vous laisse. Un... Je vous laisse. Et puis je vais faire d'autres vidéos. Et... et au plaisir de voir vos commentaires. Et, et vos... peut-être vos pouces verts si, ça... si vous en avez à mettre. Et puis à la prochaine. Allez.